<rire> les Benji te font des doigts. C'est un joueur. Oh putain. J'espère qu'on va pas se faire fumer. Hein. Allez mec. Métal, mais qui mec, je suis Walid. J'allais dire. On m'appelle Walid. Regarde, regarde, je pars comme Walid, mais regarde. Mais ça. Et maintenant. Par à droite. Là, je suis ça. Et maintenant bah et là je te couvre le vrai. Oh, oh. Je suis. Je sais pas. Mec, regarde. Ça, c'est RP, ça. Ta grand-mère, la pute, ça, c'est RP. <rire> Moi, maintenant, je me barre super bah non, vite. Mais, loin. mais non, non, non, Franck, viens, viens, Franck. Mec, attends, toi, je, vais voiture, Franck, je vais cacher Franck. la voiture. Je vais cacher la voiture. Mon mec, je suis devant les trucs de police, je repars en temps, attends, attends, je reviens sur toi, je reviens sur toi. Ah toc toc toc. C'est Théo. Théo qui Théo, toilette. Elle était pas bonne, je m'en vais. Bonne journée. <rire> non, non, c'est pas cette alarme-là, c'est l'alarme de la personne derrière. J'étais en train de vous envoyer un, un message, en fait. <rire> Je suis... je suis bien plus. Mais <rire> je suis bien plus. Je l'ai écrasé! Encore? <rire> non, monsieur. <rire> non, mais il disait de sauter C'est quoi? <rire> Merde, non! Il est où? Ah si, il est, là, il, est là. Là, il est là! Il est là! Il est là! <rire> <rire> Ça fait 3 km. Il va sauter ou pas, tu penses? Oui, oui, c'est sûr, il va sauter. Donc votre fils, il est là. Oui. Vous voyez Oui, oui. Voilà. Et vous allez euh, eh ben, l'attendre ici. Euh... Restez là, restez là. Ah, okay. Excusez-moi, ça, j'y crois pas du tout. Donc, si vous cherchez pas les problèmes, arrêtez de me prendre pour un idiot non plus. Hein. Donc là, c'est parce que je connais bien Monsieur Miller que je vous laisse partir. La prochaine fois, vous allez m'avoir sur le dos. Et m'avoir sur le dos, c'est tout le speedy que vous allez avoir sur le dos. J'espère que le message est bien. Est bien. Le gouverneur m'appelle. Merci. Ah. Vous, euh... vous êtes venu avec euh, cette moto Euh oui Décidément je vois avec plus de voitures que... Enfin plus de véhicules qu'autre chose, bref celle-là, on l'a offert Il va te baiser Putain <rire> Mais, Mais j'en sais rien qu'elle vient du nord, donc pourquoi vous... Enfin, vous voyez bien le, sa le sable sur les roues, vous voyez bien que c'est une motocross je vais penser à ça, je vais penser au sable, la, la tonne de poussière... Eh bien, bien. regardez-moi dans les yeux, je vous jure que c'est pas moi. Mais j'ai pas besoin que vous me jurez. Monsieur Miller, on peut partir euh, s'il vous plaît. Non, ça risque pas. Eh ben ça, on va en rediscuter plus tard. Mais c'est pas possible de laisser un véhicule complètement explosé, de conduire un véhicule qui fume, prélimite à... à... Enfin, vous pourriez y mourir dedans ainsi qu'avec la personne qui se trouve à l'intérieur. Et le véhicule, qu'on n'abandonne pas un taxi comme ça euh, sur un trottoir. Et ben, moi je suis arrivé on m'a appelé de tous les côtés pour ce genre de choses. Ok, très bien. Moi j'étais pas là, j'étais en train de manger. Je ne, si pas, vous... je ne peux pas le savoir. Je sais, mais je vous conseille de me de... Vraiment, monsieur Miller. Je ne vous mentirai pas à vous. J'ai été très transparent sur ma vie privée. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous mentirais là-dessus. Qu'est-ce qu'il petit tu, sais tu veux on refaire on le malin amis, toi, ah tu veux faire, malin tu avec veux moi faire le malin comme 2004 ah, toi, Tu veux tu faire le 2004 tu veux faire le Tu te rappelles comment t'as fini en 2004 Tu veux que.. Toi, ah toi, tu veux Napoli veux faire la malin pas avec le... Arrête, arrête, arrête, on va encore avoir des emmerdes. Allez bien. Mets le casque pas. Monsieur Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Ah mais c'est un, un pendy Non. La tête derrière c'est un pendy <rire> Pas pas pas Putain Regarde <rire> oh, mes bras Oh non J'ai récupéré Quoi <rire> Ils sont il train de il Ah Non mais attends, non mais t'es mort vraiment oui. oh, Mais Non il mais il y a les s'en <rire> oh, là, là, va, il s'en il il il Giuseppe! Ah, depuis, depuis, depuis, depuis ce matin, j'ai pas d'endurance. Attends, je vais t'ouvrir les portes. C'est toi la pute, tu je, je vais les portes. C'est toi la pute! Tu sais! Je suis le premier à la voiture. Oui, oui, ta gueule! Mais qu'est-ce qui se passe, putain! Y'a un hélicoptère Ok non il va à l'hôpital je crois Je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital Euh non il voit rien, il voit des plantes, il voit des, des biberons Oh mec, il voilà. va y avoir une grosse scène d'otage à... genre... Euh... Je vais prendre l'infirmière en hôtel des... Faut qu'on prenne des couteaux, putain Vous savez, c'est pas moi, moi j'ai rien fait hein Ça c'est pas moi Ah oui c'est vrai, alors mais je, je répète, au cas où, euh, c'est pas moi. Le véhicule est un peu défoncé. D'accord. Mais euh, temps, au cas 20. où, c'est pas moi. D'accord. Et vous pouvez venir me voir en prison Oui, mais pour une fois, on pourra se voir. Non, mais je suis un homme bien. Tentative de corruption. Non, mais non, je, je vais, vais courir. courir vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra ou sera retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas un avocat, il sera commis d'office. Et vous avez le droit également à une assistance médicale, à, à boire et à manger. Est-ce que vous avez compris vos droits Non, faut Je vais porter plainte au FBI, moi je vous ah, le dis. Hein. C'est quoi votre nom à manger. Est-ce que vous avez compris vos droits mais ah, lui, vraiment, mais... Eh. Allez, maintenant, vous mettez dans le véhicule, là. Eh. Bon, il est compliqué, mais voilà, de toute façon je suis unique. <rire> <rire> <rire> C'est bien, allez, dans le véhicule. non faut que je vous parle de mon fils et tout. Ouais, ouais, mais là y'a y a pas, pas d'autre flics à qui je suis. On peut s'arranger, et tu dis on peut s'arranger. Là il faut se tentative de collision, tiens on va le suivre pour voir ça peut être intéressant. Et là, ch'lasse Bah, tu pars, bah Tu vois, genre sa main et l'autre. Tu prends. Ouais, il pense pas. Regarde comment j'attends c'est la famille vous maltraiter mon c'est vraiment après je peux pas, pas bouger Très très bon point quoi C'est ça, on a pas maltraité Euh... euh... C'est même pas la du situation Mais sûr que si, j'ai tout vu vas allez-y, un peu des mains j'ai tout vu, je vous vois Bah allez-y, vous me laissez pas voir mon fils Non mais sérieux Vous êtes fier de votre fils c'est mon fils, vous voulez que je ne je suis pas fier de lui mon fils D'accord, d'accord. Donc non, on n'avait pas le temps de vous montrer votre fils sur 10 ans parce qu'on avait autre chose à faire. C'est-à-dire l'emmener en prison, d'accord Parce que c'est un malfrat. Ouais, bien okay. que ça, c'est de la vermine. D'accord Vous comprenez ça Ouais, ouais, bien sûr. Pour l'instant, euh, vous n'êtes pas en état de la station, vous êtes en rien. On va juste attendre, d'accord euh, ouais. Est-ce que je peux avoir de la nourriture pour pas faire un coma Ouais, très bien, très bien. Ignorant, mais ignorant. Merci. Hop. Silence, tout ce que vous direz pourra vous sera retenu contre vous. Vous avez le droit à un cas, si vous n'avez bon. pas les moyens, un le cas sera vous serez commis d'office. Vous avez le droit également à une assistance médicale, à boire ah, est et à manger. Est-ce que vous avez compris vos droits Oui, ouais, bien sûr. Ouais. C'est parfait. On va venir. Euh, dans moins de 5 minutes, on est là. Attendez, il n'y a rien ah. plus à bouger. Il a du faire une sieste. Ah, oui. Il oui. a du l'attendre. Donc, au lieu de faire des. Comment je pourrais dire ça Des accusations des à caprice. Tort. Euh, réfléchissez un peu. Parce que vous connaissez même Parce pas la situation vous et vous parlez. Garder, vous pouvez regarder sur votre bloc note pour me dire c'est combien. Gros, poules, là, vous allez faire dire. des trucs avec vos matraques. Pardon ah, Je vous connais là, dans les prisons bizarres. <rire> aïe aïe aïe, aïe, aïe, aïe. Pire, vous, vous venez tout monsieur. Vous venez tout, monsieur. Oh, je viens de Napoli. Napoli, je ne connais pas. Napoli, c'est où ça C'est en Italie. Ah, d'accord, Italie. Ah, ça, c'est ouais. bien les Italiens ça. Ouais, c'est sûr. Toujours là, exagéré Vous êtes déjà en garde à vue pour menace de mort envers un agent de l'a En plus, si on ajoute ce que vous avez fait dans les jours précédents ou aujourd'hui, et' délit de suite, en plus votre fils qui fait une tentative de corruption, c'est franchement, <rire> là, le père et le fils, c'est la totale. est total, hein. cap bien les gens. Allez, si tu vois ce que vous avez faim ou soif, là Non, c'est bon. Parfait. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que je peux récupérer mes effets personnels Certainement. Allez, au revoir. 36 pochons plus 20 weed, Nate. <rire> <rire> Devine combien je vais avoir à peu près, là. Je vais avoir pour 1 million. Mec, <rire> il vient fraquer les keufs avec de la weed. <rire> il fallait me prévenir aussi. Je <rire> savais <rire> pas que j'avais ils sont en train de se tabasser dans les couloirs Le mec ils sont en train de se tabasser dans les couloirs Qui Les flics Ils me redonnent mon chlas, on les tue, on les tue tous Ha <rire> Une boucherie Je vais faire tomber en fait, c'est pour ça qu'il t'a emmené que, là Tu crois que je l'ai pas vu te mettre une patate Ouais Tu une crois une que j'ai pas vu fermer ta gueule va le, va le taper devant mes yeux si tu as des couilles C'est-à-dire? Si as couilles, tu as des couilles, refrappe-le là, tu vas voir ce qui va t'arriver Ah bah d'accord Vous êtes sûr Allez voir, allez taper Et là tu... Il un <rire> une merde Ah oui c'est une merde, c'est une merde, c'est une merde Il est trop cool, Deux IQ <rire> Ah, ah, petite pute oh. Allez hop, je suis mort T'es mort you Il m'a tué, il ah. m'a tué Allez hop, chef, c'est bon On l'a baisé là <rire> Ils sont bloqués, ils peuvent pas rentrer, il y a les mecs qui dansent <rire> voilà, Franck, Franck, t'es la pire des putes, Franck, t'es la pire des putes. Et bien voilà les gars, c'est terminé le premier épisode des best-of-GTRP. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous lâchiez un petit like, voilà, tout simplement. Et à du like, je vous sors l'épisode 2. Qu'est-ce qu'on en dit Moi, je pense que c'est un trade équitable. Donc voilà, tu lâches ton petit pouce bleu si t'es pas encore abonné. Mais qu'est-ce que tu fous, gros Abonne-toi, voilà, putain, je sors des vidéos tout, tous les 400 ans. Euh, si t'es pas abonné, tu sauras jamais quand est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo. Donc voilà, tu t'abonnes, tu likes et puis comme ça je te lâche l'épisode 2. De... phrase, une virgule, une lettre en plus, entre deux terres. Encore sa voix, c'est ce sourire à décrire dans tous mes textes. Peur que le bigot n'ait pas assez d'encre. Tant de choses à dire, peur de ne jamais trouver mon étoile. Donc tous les soirs je m'en fais la chercher, seule dans l'espace. Oh la terre est si belle, comme une terre, t'es là à partir trop loin. Qui sait si je reviendrai est-ce qu'en ouvrant les yeux, ton sourire sera plus beau que dans mes rêves? J'remplis le bloc de cœur, de haine. J'remplis ma vie de club sans que ça mène. Dans ton regard, je revois le soleil, je retrouve le sommeil.